bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui avec deux iPhones, le premier l'iphone 6 plus je vais vous montrer comment réaliser un reset à chaud ça veut dire que grâce à ce reset si vous rencontrez des soucis avec votre iphone ça va être un reset qui va permettre de réinitialiser l'iphone remettre en état votre iphone sans le réinitialiser complètement alors la technique va être simple pour l'iphone 6 plus on va prendre en fait le bouton home donc le bouton en bas et le bouton démarrer on va les appuyer les deux en même temps jusqu'à ce que on va voir réapparaître la pomme voilà donc là on vient de faire un reset à chaud l'iphone lui se réinitialise, mais il ne va pas demander le code PIN de la carte SIM. Ici, comme vous voyez, l'iPhone 6 Plus redémarre. Ceci va permettre de remettre en état les fonctionnalités de l'iPhone. On appelle ça donc un reset à chaud. L'iPhone redémarre tranquillement en redemandant le code d'accès. Et ici et donc comme vous voyez l'iPhone a redémarré et sans problème va reprendre un peu plus de punch qu'il avait. La technique avec l'iPhone 7 Plus ici la technique va être un peu différente étant donné que le bouton Home maintenant et n'est plus un bouton mécanique et tactile, on va simplement appuyer sur le bouton marche arrière de l'iPhone et sur le bouton moins du volume, les deux en même temps jusqu'à ce que l'iPhone oh, nous montre ici la pomme, vous allez voir ici la pomme est arrivée ce qui veut dire que les deux resets ne sont pas la même chose ce reset permet de remettre votre iPhone d'aplomb pour qu'il reparte sur de meilleures bases, voilà donc ici, l'iPhone 7 a redémarré, on va taper le code, on va le terminer et comme vous voyez ici, l'iPhone ne demande pas le code de la carte SIM car on n'a pas redémarré, on n'a pas éteint notre iPhone, on a fait ce qu'on appelle un reset à chaud. J'espère que ce reset vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Pensez bien à mettre un petit pouce en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. À vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir mes vidéos en direct live. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut